Bonsoir Gwen, bonsoir Tiffen, bonsoir à tous. Une actualité riche pour ce 30 septembre 2022, les scientifiques s'accordent pour parler d'un véritable désordre planétaire. Aux quatre coins du globe, les catastrophes s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. Effectivement, Tiffen, les journalistes du monde entier nous relatent en direct un chamboulement planétaire survenu plus tôt dans la journée. Une succession d'imprévus en tout genre. Des températures anormalement chaudes au Groenland, des échouages inexpliqués au Pérou, une étonnante coupure d'électricité à Tokyo et même un mystérieux satellite de télécommunication craché à Paris. Je vous propose de vous connecter avec notre envoyé spécial, Geoffroy. Oui bonjour Gwen, je vous reçois 5 sur 5, je suis en direct de la capitale Nippon à Tokyo où il se passe depuis quelques heures des événements étranges notamment, de nombreuses coupures d'électricité, les panneaux publicitaires sont dysfonctionnels, j'ai également essayé de prendre le métro tout à l'heure mais il ne fonctionne plus. Je profite actuellement de ce court moment d'électricité pour pouvoir vous parler à l'antenne, mais je ne pense que ça ne va pas durer. D'ailleurs euh, à l'oreillette que euh, c'est en train de couper. Donc euh, Je vais rendre l'antenne car euh, ça ne sert plus à rien car on ne pourra plus me voir. Merci Geoffroy, sans transition, aucune, nous allons tenter de nous connecter à Paris sur les bords de la Seine où notre envoyée spéciale Hélène Chazil nous attend. Hélène, Hélène est-ce que vous nous entendez oui, Tiffany, je t'entends très bien. Effectivement, je me trouve actuellement donc sur les quais de la Seine où quelque chose est tombé littéralement dans la Seine, transformant la Seine en piscine à vagues. Trêve de plaisanterie. Nous avons vu des, des, des surfeurs venir avec leurs planches de surf. Il semblerait que ce soit un satellite de télécommunication qui soit tombé donc dans la Seine. Nous aurons, nous aurons certainement plus d'informations dans les prochaines minutes. Nous vous tiendrons informés sur l'évolution de la situation. Merci Hélène. Information de dernière minute. Tiffany, que se passe-t-il Effectivement Gwen, alors je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Ce que je vous propose de faire, c'est de nous connecter directement avec Lionel Lafeuillous en direct d'une destination inconnue. Lionel, où êtes-vous oui, Tiffen, est-ce que vous m'entendez bien Ça frétille sur la ligne. Je suis en direct depuis le Pérou, où on observe des phénomènes incroyables. En effet, on voit s'échouer sur la côte péruvienne des bateaux en quantité, en douzaine. Je vais essayer de les compter pour vous en direct. Alors, deux... Ah, puis il y a des moustiques 8, 20, 30. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable, du jamais vu. Ah, Écoutez, Tiffaine, la connexion est compliquée, mais je vous tiens informé de la suite des événements. À très vite, à bientôt. Merci Lionel. Dans l'attente de nouvelles informations, nous vous proposons de patienter avec une petite page de publicité. On se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. <musique>